Allez, non, non, il faut y aller, là. Il n'y a jamais de vacances pour les teubés, hein. Salut la commu, dites-moi en commentaire si ça roule. Euh... Pas de vacances pour les teubés, moi y compris. Premier lundi des congés. Direction le boulot. Ça fait 15 jours qu'il fait moins 3, qu'il n'est rien tombé. Et là, hier, il est tombé 5 cm d'eau, je pense. Mais à la fois, on a pris 10 degrés. Là, Il fait plus de 10 dans Paris. Donc, le verglas tant redouté. Et les zones pièges sont évitées, puisque inexistantes. Tant mieux. Direction le boulot. C'était proche Vas-y frère, allez, passe passe Parce que là, tu me laisses passer, tu y retournes, tu me laisses passer, tu y retournes Quand ça me saoule Faut leur prendre une décision et s'y tenir Ah ouais, tu vois, hein Je me dis, ouais, vacances, le périph' il va être tranquille... Euh... Quand même, hein Ça va plus être la deuxième semaine, je pense. Alors oh, écoute, s'il s'est chargé comme ça et qu'il fait bon comme ça, je vais pas reprendre la voiture, on va rester à moto, mes amis. Oh, faut qu'on revienne sur la coupe du monde, hein. Pas longtemps parce que j'y connais rien mais c'est fini ce week-end vous savez probablement l'issue on a perdu au tir et au but alors j'ai pas vu la finale je m'en foutais donc euh, je vais pas commenter une potentielle perf contre perf des français mais euh, <rire> en tout cas ce qu'on a remarqué c'est que le boycott mondial aura duré 90 minutes à savoir euh, le temps de la première rencontre entre le Qatar et l'Équateur quoi et puis derrière euh, <rire> C'était quand même une ferveur mondiale, hein. un peu du foutage des gueules ce boycott. Moi je m'étais pas engagé à boycotter mais j'ai rien suivi, je suis tombé euh, de temps à autre euh, sur des matchs et je suis resté devant mais voilà. Et puis euh, moi ce qui est sûr c'est que les bleus je les voyais pas gagner, en revanche leur parcours m'a fait mentir puisque je les voyais pas du tout passer la phase de poule et ils sont quand même allés jusqu'en finale donc... Euh... Les amis scouts, quand vous prenez des décisions, il va falloir s'y tenir aujourd'hui parce que ça me rend ouf. Là. Enfin voilà, coupe du monde en décembre, de toute façon pour moi c'est pas une coupe du monde. Hein. Je suis désolé, coupe du monde, il fait 46 degrés, t'es en terrasse avec euh, une pinte. Mais bravo à l'Argentine. Et puis la vie reprend son cours. Hein. Vous avez fait vos cadeaux de Noël ou pas Je me suis couché à 6h du mat' pour faire les miens. Normalement j'ai fait le tour. Ouais, vacances de rien du tout. C'est encore plus blindé qu'en temps normal. Ou alors tous les provinciaux sont déjà... Oh putain. Qu'est-ce qu'il fout là lui Ah genre ils sont incrustés, il arrivent pas à séparer les voitures. Incroyable. Oui donc soit tous les provinciaux sont déjà là, soit les parisiens sont pas partis encore. Je sais pas regarder les plaques mais il ouais, y a pas beaucoup de parisiens ou parisiens remarque sur les plaques. Hein. Ouais, tu vois c'est un truc de francilien le périph, il ouais, y a quand même beaucoup d'étoiles rouges. Non, Nooo... faut que je truque quand même. Oh, il m'a fait peur je crie qu'il partait à droite bon déjà ça sa trajectoire c'est ni fait ni à refaire mais au moins il me coupe pas la tronche quoi j'ai cru que c'est ça qui allait se passer oh, les feuilles là ça va être un enfer pour tout le monde hein. piéton cycliste automobiliste de roues Faites gaffe les copains faites moi bonne chance. Oh, on est reparti pour un tour. C'est vraiment meilleur, hein. c'est abusé, on a l'impression d'être début du printemps là. Les oiseaux revenaient. Remarque là, il n'y a personne, personne. Hein. On Oh là, pour le coup, les faits vacances, sont le sang, oh, oh, oh. Oh, on le sent là. Au boulot, on avait entendu parler d'un truc là. Un trader euh, donc, qui gagne très bien sa vie, euh, investisseur dans plusieurs boîtes, à la tête même de plusieurs boîtes, à l'origine même parfois de plusieurs boîtes, et qui euh, un jour va se promener dans un zoo et qui a un coup de foudre avec un lama. Et qui décide de tout plaquer pour en élever. Il en achète un qui s'appelle Jules, et après il les élèves. Voilà, et ce qui lui va, c'est que c'est pas de la viande, on a pas le droit de manger de la main en France, donc c'est pas. Il devient pas éleveur pour tuer, tu vois, il devient éleveur pour euh, la laine et pour le divertissement, le côté ludique qui fait des visites, il explique et tout. Et je trouvais ça trop cool, ça fait un peu. Euh, tout plaquer pour élever les chèvres dans le Larzac, mais euh, tu sais, un bon titre d'envoyé spécial. Mais c'est hyper stylé en hein. vrai, j'adore. Il est dans le var, d'avoir chaud les lamas en plus, ils sont trop bien. Et je sais pas si vous saviez, ah ouais, le saviez-vous Le lama est une espèce créée par l'homme, je savais pas du tout. C'est un dérivé du, comme le chien en fait, tel que le chien est, est descendant du loup, mais à la suite de croisements et de sélections très, très minutieuses de l'homme. Et eh ben le Lama c'est pareil, il vient du Guanaco, euh, qui est de la famille du Chameau je crois. Et euh, après sélection, machin, évolution, euh, croisement et tout, eh ben, ça va être fait le Lama, l'Alpaga et tout ça. Incroyable. Ça sent enfin, la Provence là. Et moi j'ai fait une quichée dans les voitures perdu le contrôle, ça sentait le, la substance illicite, plein poumon. Allez, bon, on est rentré vite fait bien fait, merci d'être resté jusqu'au bout, euh, d'être toujours aussi nombreux, n'hésitez pas à commenter, à interagir avec moi, et puis ben, bonne soirée, à demain pour la prochaine.